Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'eau pour regarder la vidéo ça et j'ai l'impression que c'est toujours un plaisir pour me venir ensemble avec vous tout ce qui a fait l'actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune a aucune vidéo, c'est de vous abonner à la même si vous trouvez ça et de pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous même qui vous a fait ça ou la même parce que nous sommes intelligents vous ne pas vouloir perdre la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre de temps, on entrant en dans le détail pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes c'est qui nous -même. Nous avons un problème pour nous empêcher l'école ouverte. C'est de l'école là nous on vit. Moi, de l'école. C'est l'école qui nous permettre de vivre. Moi, je suis parent, là. 4 j'ai quatre petites l'école. Mais ça fait mal les moches dans la Même pas qu'elle est exposée dans la rue à tout. Nous, pays, je qui ferme totalement. Même si nous avons des de de nous machines de visão, qui circulent dans la rue à l'arrêt, son pays qui fermé. Les Wallers, par exemple, dans une zone côté je dis nous qui est saoulé, monsieur qui nous a nommé occupé. Ou prenez le soleil, vous prenez par exemple ma zone Matisse en Gravine. Nous avons eu la route sud de la rue bloquée depuis plus de deux ans. Nous avons du côté des Canarans aujourd'hui qui est Nous avons eu zone, par exemple, Torsel, ou de Frais bloquée. Est-ce que, nous avons demandé l'État, pendant ces temps, nous avons eu un supplice de mon radio vous le l'école. Oui, il faut que tu l'école. Mais qui ça a fait avec zone de nos droits à zone que l'État va exister Mais vous prenez par exemple commissaire, vous pas dit commissariat qui existe dans soleil. Parce que tout le dit clair. Par où commissariat, j'ai dit, kidnapping, non, la vallée. Est-ce que vous chez l'État, j'ai dit, pour faire sensation, pour faire plaisir avec l'international, pour faire dossier politique, je vous le dire moi-même en tant que papa, quatre petites moi même en tant que directeur de l'école, je devais dire, vais demander pour exposer petite pendant dans la guia. ça fait, je vais demander un petit peu chez l'État équipe de par exemple, qui n'a qu'un déplacé, nous devons garder, par exemple, place ou Chavez Tout les gens là, nous devons qui qu'ils ont gagné ou Gochaves. Sur l'équipe de des milliers de parents qui ont sur place ou Là, Nous devons garder le centre sportif Kafou, ça lui même depuis sous-président Jovenel Moïse, pour paquet qu'il qui la donne Et tout nous voilà, nous avons gagné un missile devant Premier ministre, tout le monde qui dit, moi, je dis, est mort aujourd'hui, c'est là qu'il est exposé. Est-ce que tout le monde sait avoir l'école C'est sous base ça. Nous, même au niveau serré, nous disons qu'il faut que l'école la ouverte. Mais il faut que nous, chez l'État, nous sommes occupés. Pour, dans je dis, afin de dévayer, pour les Mais, nous, dans l'État, il faut que nous résoudre le problème. Toutefois, le monde ne pas pas déplacer le problème. Nous avons dit comment l'école a ouvert. Là, nous allons par exemple, si nous sommes dans un cas d'insalubrité, au pays, c'est fatré à tout le monde passé. Même s'il si n'y a pas de blocage, il y a des gens qui sont dans la rue, mais il y a des gens qui sont dans la rue. La pas circulée. Comment nous avons demandé l'État si il n'est pas capable de retirer les gens qui est dans la rue, qui ont des gens les ria, qui sont dans la rue, nous avons demandé à l'État comment l'école va l'ouvrir. Les gens qui sont dans la rue, qui sont dans plus gros problème. Je dis à là, on parle de en besoin environ 000 goudes. 1 000 dollars pour la chose à la rue. Nous avons besoin de 2000 gouttes. Si nous avons dit, les ventes affamées n'ont point d'oreille. Est-ce que aujourd'hui on va le de tout le monde l'école sans qu'elle va gagner dans votre lit Qui ça, M. l'État, dit avec cherté la vie Je veux dire, inflation qui passait avec 128 Qui ça, on va dire avec Et si nous t'apprenons dossier gaz là, dossier gaz, gens ai toujours dit, qui c'est un produit transversal. De vous et gaz là, tout pareil manger. là, avec gaz là, c'est des produits nous qui marchent avec cherté la vie. Je veux dire là, premièrement, M. l'État, ou monter gaz là, quand on mette plus 100 que 100% sous l'île, est-ce que le dossier s'apprête comme ça sa? Et déjà, gaz n'est pas disponible. Pendant que l'État n'est l'insensible, insensible, dans li, impitoyable, il monte gaz là à nos niveau comme ça, pour faire plaisir avec FMI, pour faire plaisir avec la Banque mondiale. Mais aujourd'hui à là, mon pays 80% de monde qui ne travaille pas. Comment on peut demander aujourd'hui à la coupe parent de petites école, quand il y a machine, coûter plus que 50 gouttes puis, 50 gouttes, a après, c'est 100 gouttes. machine, c'est 150 gouttes. Nous demandons, M. qui a avec le dossier Gaza Et nous dit, l'ouverture l'école là, Il doit faire pour tout le monde. Nous parlons au de un scénario, quand M. l'État a parlé, même le dernier moment, il y a il a devant salle de classe. C'est pas ça, nous pouvons pas faire sensation. C'est nous permettre, aujourd'hui, à l'école là, au lieu d'être double, à triple vitesse, pour qu'il y C'est ça, c'est le parce que même nous, pour l'école ouverte, et fort l'école l'a ouverte. Parce que ce n'est pas l'école le problème en soi. C'est le problème non pour nous déplacer pour permettre l'école ouverte. C'est ça fait matin. Nous voulons adresser nous avec M. l'État. Parce que, que l'on veut ou non, M. Ariel Henry, Nesmi Maniga, qui est ministre actuel de l'éducation nationale, c'est eux qui occupent là pour permettre de l'école. Maintenant, vous voulez adresser nous avec PM, PMN, nous, nous voulez adresser nous avec le euh, ministre de l'éducation nationale là, nous disons nous, que l'école est ouverte et que l'école n'est pas capable de gaspiller. Mais pour l'école ouverte, nous ne pouvons pas voulez que l'école sensation. Nous ne pas voulez de imagination. Il faut que l'école est capable d'ouvrir pour tout le monde. Si aujourd'hui nous disons nous faut faire l'école, nous ne capable pas faire des 000 Là, nous parlons, par exemple, si nous, par exemple, dans le pays, nous connaissons tous les journalistes qui vivent. là, nous Parce que je dis à là, c'est ça, pousser, c'est vrai, inviter la presse qui se voit le peuple là, pour nous parler, pour nous faire valoir point de vue de nous, l'association malouque de nous, à penser. Pour nous commencer, nous avons dit, même jean tout a pris, que l'école là, elle est supposée, pas attendre. Même gens en pile, l'autre monde a dit, même en état de guerre, l'école doit fonctionner. C'est ça que fait matin nous même serrés, nous avons dit même avec l'autre monde, soit l'autre syndicat, peut-être qu'ils pas peut la réalité. Et bien, tout ça, je dis à la demande l'État, qu'en est-il tout pour l'État, pour supporter l'État supposé par l'école L'école, si vous n'avez pas de défavorisé, qui serait à est serré, a prôné depuis 10 ans, n'a a dit que l'État c'est un rôle régalien, ni Parce que là, on est directeur de l'école dans le quartier défavorisé. C'est aider à l'État, c'est social qu'on faire Qui ça l'État fait pour l'école Qui représente 80%, qui est dans le Soleil, qui est dans la troisième circonscription, qui est dans la forcette, qui est et qui est en bas la ville là. Comment que vous allez l'ouvrir Moi, l'école pas, même mon couche pays, vous faites. Si on dans l'école pas, vous ne pouvez pas l'école. C'est ça, Mathieu, nous venons adresser nous pour demander à Père Marie-Henri, pour demander au ministre Esmiran Nga. Nous parlons de sensations. C'est ça, nous avons fini. Avant, nous parler de passer par terre pour nous dire l'État aujourd'hui. Il faut que nous descendions dans l'humilité pour nous suspendre. Nous comme des gens qui sont insensibles, qui sont impitoyables. Il faut que nous pensions aujourd'hui à l'État ou son serviteur. Pour là, pour servir la population, parce que ce n'est pas politique qu'on a fait. Il y a des syndicats qui ont l'école ouverte, c'est parce que aujourd'hui, c'est le monde qui a gagné, il y a un lien avec le pouvoir. Nous, pour l'école ouverte, j'en ai toujours dit, la que l'école l'a ouverte. Et l'école n'a pas qu'à gâcher. Sur ça, c'est un passé sérieux à proposer. Nous proposer l'État comme ministre de l'éducation nationale des Dîles, nous type l'école TIPA-TIPA. L'école TIPA signifie que aujourd'hui, l'école s'est en classe, je vais ouvrir notre classe. Je veux dire, l'école a ouvert, par exemple, dans la zone de en laye même si avez fait la Gounab, l'autre semaine, pas ouvert une dans le nord. Nous parlons de l'école, ça. Nous avons le temps, l'État, comme nous, nous avons tout à fait spécial. L'école, nous avons quasiment impossible pour ouvert, par exemple, dans le mois de novembre. Dans là. Je veux dire, nous 28. L'autre semaine, nous allons tomber le 1er novembre, nous connaissons la fête. Ok Et nous allons entrer dans le mois de décembre. Le mois de décembre, par exemple, il que a plus une semaine de classe. Après ça, tu as supposé ces périodes d'examen. Ça veut dire que l'école-là, elle là, paraît quasiment impossible pour l'ouvrir dans le premier trimestre-là. C'est moucher l'État, je à la pour remplacer tout ça qui n'est pas bon. Si vous êtes, je à dire, là, qui n'est pas, qui pas là, produit, si vous êtes irresponsable dans tête l'État, qui empêche l'école d'ouvrir, il faut apprendre pour le déplacement de soi. Même jean Premier ministre britannique, quand il fait, je dire, là il y a un programme pour la population, il n'y veut pas de il est démissionné, Et dans plus l'autre pays, ça fait. Côté long nègre, ou optimum des affaires, ou pas doué, ou pas doué soupçonner la femme de César, ou pas doué soupçonner, ou doué blanche comme la neige, je veux dire, si ou pas capable ou devez démissionner, c'est sur base ça que nous avons dit, c'est proposé avec le l'État, ministre de l'État, père marie l'école là, il quasiment, si tout ça nous a tout là, nous pas capable de résoudre, l'école là, quasiment impossible pour l'ouvrir entre le mois de novembre et décembre. C'est pour nous garder. Comme manner l'école là-dedans proposée de 10 mois On te fasse 9 mois. Il s'est dit 10 mois. Là, nous prenons de janvier à juillet. Là, fait 7 mois de classe. C'est pour l'État. Je dis à Allah, fait tout ça qui est nécessaire. À partir du mois de janvier, pour l'école là ouvert. Et là, ça, si vous avez pris 7 mois l'école, mais il faut que vous acceptez tout. Parce que, jour de fête, jour de congé, nous venons de moi pour aller ça pour le passer très sous Et voilà, c'était tout temps de pour la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et pas oublier que abonner ensemble avec chaîne là. Profitez de faire ça kounya même et pas oublier activer cette cloche notification pour capable recevoir notification de chaque vidéo que nous poster sous chaîne là. Et vidéo ça pas oublier like les puis capable toujours recommander vidéo nous. Merci, n'a croisé dans prochaine vidéo. Ciao.